bonsoir sarah bonsoir comment ça va ça va bien et vous ça va bien merci beaucoup alors mmh. euh, aujourd'hui est-ce euh, que tu as reçu l'article que je t'ai demandé de lire oui je l'ai lu d'accord super est-ce que tu as compris oui oui je l'ai compris mais les rêves ne sont, ne sont pas toujours des des rêves, mais il y a des explications. Comme quoi? Qu'est-ce que c'est un rêve? Est-ce que tu as compris ce que c'était un rêve? Il y a quelque chose qu que, que dans la plupart du temps, il réflexe il quelque chose dans notre vie. Exactement. En fait, un rêve, c'est la réalisation d'un désir ou euh, si tu as peur de quelque chose ou de quelque chose que tu as envie qui est caché à l'intérieur de ton cerveau, dans l'inconscient. D'accord Et oui. euh, qui se manifeste lorsque tu dors. Est-ce que tu sais oui. est quoi quoi? Est ce que l'inconscient Quoi Est-ce que tu sais c'est quoi l'inconscient Oui, c'est euh, un... L'inconscient, c'est euh, ce que. Il y a quelque chose dans nous, mais on ne sait pas. Exactement. Euh, oui, oui. oui. C'est ça. Oui, oui, c'est bah, En fait, l'inconscient, c'est tout ce qui se passe autour de toi, que ton cerveau il se rappelle, mais que toi, parce que ce n'est pas important pour toi, tu n'y oui. penses pas, tu as compris Par exemple, des fois, oui. euh, des fois, tu as des euh, déjà-vus. Des déjà-vus, tu connais Des quoi Des déjà-vus. Tu sais ce que ça veut dire, déjà vu Ah oui. D'accord Oui, c'est les choses qu'on qu sent, quand on, on voit quelque chose, on sent qu'on qu a vu après. Avant, qu'on a vu avant. Exactement. Pas, oui. Exactement. C'est par exemple, euh, ton cerveau, ils voient quelque chose, d'accord Tes yeux, ils ont vu quelque chose. Et euh, ils envoient à ton cerveau ce qu'ils ont vu. Mais le cerveau, comme pour lui, ce n'est pas important, il le met dans l'inconscient. Et alors, quand par exemple, tu es, dans, euh, tu es quelque part et que tu vois quelque chose que tu as déjà vu, ben, l'inconscient, oui. il ressort cette information. Et donc, tu te dis, ah, mais j'ai déjà vu cette personne ou j'ai déjà vu... Cette situation ou cet endroit, oui. tu comprends En tout cas, oui. On regarde. Oui, fais continuer. Et il y a une, j'ai lu avant qu'il y a une explication scientifique un pour le déjà vu que, que non, nous sommes, euh, nous sommes des enfants, il nous sommes des bébés dans encore, on en, en, ne sont pas nés. Oui. Donc, une, nous sommes des enfants dans dans le, la vente année de notre maman en port, en compagnie, euh, on voit toute notre vie. Et c'est pourquoi, quand. c'est ça le déjà vu. A, je ne suis pas sûre que cette information est correcte. <rire> non, oui, je et, comprends. Euh, oui, mais c'est ça le déjà vu. A, quand, quand on voit une personne, et on dit je l'ai vu à, à, à, avant, mais on ne l'a pas vu. Ah, d'accord. Donc, en fait, c'est oui. des choses qu'on voyait quand nous étions dans le ventre de notre maman. Et ensuite, quand on le revoit, on a cette impression de déjà vu. Oui. Et est-ce que tu y crois? Non, je ne sais pas. <rire> pas du tout. Pas du tout. Non, alors moi, je pense que les rêves... Euh... Alors, il y a des rêves, je vais... après on va en parler, il y a des rêves qui arrivent à beaucoup de personnes qui est le même rêve. Et du coup, je pense que ces rêves-là, ils veulent dire quelque chose. Si, par exemple, tout le monde rêve de la même chose, je pense qu'il y a une explication. Par contre, oui. je ne pense pas que rêver, euh, ça représente la réalité. C'est-à-dire que, euh, je pense, euh, je, par exemple, il y a des gens qui disent qu'ils rêvent et qu'ensuite, ça arrive la même chose. oui Par exemple, moi, des fois, je dors et j'entends dans mon rêve la porte sonner. Et donc je me réveille et la porte sonne vraiment. C'est pas parce que j'ai rêvé que la porte sonne qu'elle a sonné. C'est parce que la porte a sonné et moi je dormais. Oui. Et donc je l'ai entendu. Tu as compris? Oui oui. Je comprends. Oui, c'est vrai ça. Ça représente pas le futur quoi. On, on pas. Oui. On, on ne lit pas le futur. Oui, il y a aussi des autres explications, il y a, mais je ne sais pas si c'est vrai ou non. Et je ne crois pas, Yanni, dans cette explication. Mais par exemple, ils disent que si on voit la mer dans le rêve, c'est quelque chose de bon qui va nous arriver. Si on Donc, voit euh, la mer? Oui. Ben, c'est bien. Mais je, je ne crois pas, Yann, dans ces choses-là. Il, il y a certains rêves qui. Euh qui représente un, un sentiment, mais pas quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire, par exemple, il y a le rêve des dents qui tombent. Tu connais ce rêve Non. Quand tu rêves que les dents ils tombent. Tu vois, ce rêve, il arrive à beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, même à ma mère, c'est déjà arrivé. Et euh, ils disent que ce rêve, il arrive quand il y a un changement dans ta vie ou quand tu es inconfortable avec quelque chose qui s'est passé, ou que tu, tu n'acceptes pas quelque chose qui s'est passé. Et alors, ton inconscient, il, il, te, il te fait avoir un rêve que tu as les dents qui tombent. Oui. Tu vois, il y a aussi le oui. rêve que tu tombes dans le vide. Tu connais ce rêve où tu tombes dans le vide. Oui. oui. Euh, tu te réveilles, tu as l'impression que tu es tombé euh, d'un immeuble oui euh, ça aussi il y a des explications bon il y en a, y a plusieurs explications il y en a qui disent que c'est l'angoisse donc euh, que quand tu es angoissé euh, tu fais ce genre de rêve il y en a qui oui. disent que le corps il t'envoie un message parce que tu es en train de faire une crise cardiaque et il y en a qui disent que c'est parce que on, euh, on réalise qu'on rêve c'est à dire qu'on rêve mais on sait qu'on rêve donc, on tombe dans le vide pour se réveiller. Oui, c'est comme, et j'ai lu aussi que, que Yann, je ne sais pas si c'est la, la même explication, mais j'ai lu que ton cerveau, euh, c'est comme, euh, autant Yann, il y a euh, si un fort, si tu as un problème, ou tu vois maintenant, Yann, euh, mourir où il y a un grand problème dans ton corps, il se lève pour te réveiller. Oui, exactement, c'est la crise cardiaque. C'est en fait oui. qu'il y a des gens qui disent quand tu fais une crise cardiaque que ton cœur, il va s'arrêter. Donc, il t'envoie un message, le cerveau, qu'il te fait tomber dans le vide, dans ton rêve, pour se réveiller vite. Oui, j'ai lu ça. Oui, moi aussi, moi aussi, et, euh... et ça, ça, ça, ça a passé pour moi, Yann. Ça s'est déjà, déjà arrivé? Oui, oui, moi aussi, beaucoup, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup euh, rêvé de tomber, hein. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup rêvé de tomber. Mais je ne sais pas pourquoi c'est quoi cette explication, Yann, c'est vrai ou non, mais ça arrive à beaucoup de gens plusieurs fois. Oui. Est-ce que tu sais comment les, euh, les spécialistes, euh, comment les spécialistes, ils, ils trouvent la signification des rêves ou comment ils savent qu'on rêve euh, Non, il y, a, il y a des scientifiques qui étudient les rêves. Veux dire. Oui, oui c'est ça. Euh... Il y a des scientifiques qui étudient les rêves. Tu sais comment ils étudient les rêves euh, non, ils, ils font dormir une personne, d'accord. Et après, ils, a, ils attachent à ces personnes, euh, ils attachent à ces personnes euh, des choses sur le cerveau, d'accord, pour voir l'activité du cerveau pendant qu'ils dorment. Et par rapport à où le oui. cerveau marche pendant qu'il dort, quel endroit du cerveau, ils savent euh, que tu es en train de rêver de quelque chose de bien ou de pas bien. Et... Oui, tu comprends Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment savoir ce que, ce que ça veut dire un rêve, ce que représente un rêve euh, Non, pas exactement. Non. Ça, ça, je pense que ça, ça, ne être, ça ne va pas être yani, exactement ce que le rêve veut dire. Yani, oui. euh, ce sont des explications, mais pas toujours rien, hein. même s'il y a des scientifiques qui étudient, euh, étudient, étudient ces choses-là et comme ça, euh, mais je ne pensais pas que je vais croire en tout ce, ce qu'ils disent. Oui, en fait, moi, je pense, comme toi, qu'on ne peut pas savoir exactement ce que veut dire un rêve. Oui. En tout cas, tu sais qu'il rêve… y a quelque chose très compliqué, oui. oui. Oui, c'est quelque chose de très compliqué à comprendre. Oui. Ou à chercher. Et alors et en, en tout je cas, voulais je... Demander... Non, je voulais te dire que moi, euh, euh, on, sait, on rêve tous les jours, tu sais. Ça veut dire que moi, par exemple, je ne me rappelle jamais de mes rêves. Je ne suis pas quelqu'un qui se rappelle de ses rêves. Est-ce que toi, dans la jour, est-ce que toi, tu, tous les jours, tu te réveilles et tu sais que tu as rêvé non, rarement que je me, je me rappelle. Et quand tu te rappelles, il est bien ou il n'est pas bien la plupart du temps euh, Il y a un être qui me veut, veut dire quelque chose ou c'est mal. Oui. Rien de, euh, rien de, de spécifique. Oui. Oui, moi aussi, la, la plupart des rêves euh, desquels que je me, rêve, euh, je me rappelle sont des rêves qui ne sont pas euh, spécifiques ou qui n'ont aucune signification pour moi, c'est-à-dire... Euh, oui, euh, je ne sais pas pourquoi, vraiment. Mais en tout cas, euh, moi, je me suis intéressée à cette histoire de rêve parce que ma mère, elle rêvait toujours deux rêves les mêmes. Euh, elle, elle rêve toujours qu'elle perd ses dents. Et elle rêve aussi oui. toujours que quand elle crie, elle n'a pas de voix. Et j'ai lu que ça aussi, euh, c'est un rêve que beaucoup de personnes ont. Tu sais, quand tu cries oh. et tu n'as pas de voix. Oui. Tu comprends Et euh, donc, oui. euh, j'avais commencé à faire des recherches. Et, euh, et bon, moi, je me suis dit comme toi, quoi, qu'on ne peut pas savoir exactement euh, le sujet ou euh, exactement qu'est-ce que veut dire un rêve. Parce que c'est dans oui. la tête. Oui. Mais je pense que parfois, quand la personne est triste ou n'est pas bien, il rêve des choses y a, comme ça, y a comme il crie, comme euh, des choses comme ça. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il rêve de tout ce qu'il a peur, de ces des choses pas bien qu'il a eues. Ah oh, oui. Oui, ça c'est euh, quand les gens sont un peu traumatisés aussi, ou quand ils sont tristes. Oui. Oui, c'est vrai. Et euh, est-ce que, par exemple, euh, tu penses que si, par exemple, tu rêves un rêve qui est... Euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé de, penser, de rêver un rêve que tu penses que c'était vrai, que ça s'est vraiment passé Hum. Tu rêves de quelque chose oui. ce qui c'est passé ou ce qui va passer Non, tu rêves de quelque chose et tu te réveilles et tu, et tu penses que tu as vraiment vécu ça. Oui, ça s'est passé aussi. Okay. Tu comprends ce que je veux dire, ça veut dire que tu étais mmh. tellement dans le rêve que tu penses que c'était vrai, que ça s'est vraiment passé. Que, que ça vraiment a passé, on ici, on est... ça veut dire par exemple, Sarah. Moi j'ai rêvé, je, suis, je dors là et j'ai rêvé que je suis allée au cinéma. Et après, quand je me réveille, je dis Ah, mais je suis allée au cinéma, mais en fait, c'est pas vrai, j'ai rêvé. Ah oui, tu comprends Mais je bah, pense que, que, que ça, okay. quand ça, quand ça, ça, ça se passe. Il euh, y a une... quand on se réveille et on dit Ah oui, il y a une... y a une... allé, je suis allé au cinéma ou je suis encore en... au cinéma. Oui. Que nous ne sommes pas encore réveillés. Il y a une... on se peut... sent un peu réveillés, un peu encore endormis. Ah oui, je comprends. Oui, c'est vrai. On est un peu, oui. on n'est pas euh, complètement 100% réveillés. Oui. Oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Et euh, un autre, une autre chose sur, euh, sur euh, les rêves. Il y a des gens qu'on appelle des somnambules. Somnambule, tu sais ce que ça veut dire? Mmh. Somnambule, non. Somnambules, c'est euh, les gens qui, euh, qui dorment et qui marchent, qui rêvent et qui marchent et qui font des choses. Oui. Tu as compris? Oui, oui. Est-ce que tu as déjà vu des gens comme ça? Non, mais j'ai entendu hein, de choses. Euh, mais je crois que c'est une maladie ou non? Non, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. C'est juste que la personne, euh, quand elle est somnambule, son corps réagit à son rêve. Oui. Tu as compris? C'est-à-dire que son corps, automatiquement, il réagit. Euh, à son rêve, et c'est ce qu'on appelle aussi un sommeil, un sommeil hypnotique, ça vient de quel mot hypnotique euh, L'hypnose hyp <rire> Oui, <rire> oui, ça vient de l'hypnose, sommeil hypnotique parce que le cerveau contrôle, le, le rêve contrôle le corps. Oui. Et, euh, et ça c'est... Euh... Ça peut être dangereux, c'est-à-dire que les gens qui sont comme ça, il ne faut pas les réveiller. Il faut les laisser. Oh, oui. Ça, ça veut dire si tu les réveilles, ils peuvent avoir un choc. Oui. Tu comprends Oui, c'est les... dangereux aussi. Il oui. y a euh, Que... Que... Euh, cette personne, en, il, il peut faire des choses dangereuses quand il est quand il est endormi comme ça, il marche en dormant. Il... Bien sûr. Il peut, par exemple, euh, euh, sortir de la maison. Par exemple. Oui, oui, il peut faire plein de choses. Il peut sortir de la maison, il peut toucher à des choses dans la cuisine, des couteaux, sans savoir qu'il touche à des couteaux. Euh, il peut faire beaucoup de choses dangereuses. Hein. C'est très, très dangereux. Oui. C'est très, très dangereux. C'est très bien. Euh... Est-ce que pense tu penses qu'il y a aussi euh, les gens qui, eh, qui dorment dans, le... dans les yeux? Oh, qui dorment les yeux ouverts? Non. Oui, ils est... dorment les yeux ouverts. Ah oui, mais ça, c'est compliqué, ça. Oui, ah oui, non, ça. <rire> Moi, j'aurais peur si <rire> je voyais quelqu'un comme oui. ça. Ils non, dorment oui. les yeux ouverts. <rire> oui non mais je ne sais pas comment ils font par exemple moi je sais que euh, moi sans lumière avec la lumière je ne peux pas dormir si j'ai les yeux ouverts tout ça je ne peux pas dormir il faut que j'ai la lumière toute fermée il euh... faut que je sois dans le noir quoi. Oui. je ne sais pas comment ces gens font euh, pour dormir à les yeux ouverts vraiment c'est <rire> incroyable oui. Ah, oui, c'est vraiment incroyable super oui, vraiment. et euh, alors on va réouvrir le... euh, ici et je voulais... je voulais te dire une phrase. Attends, il faut que je la retrouve. Euh... Il y a une phrase qui dit que l'inconscient, c'est son... sa seule façon de parler. C'est-à-dire l'inconscient, seule... la seule façon de s'exprimer pour l'inconscient, c'est les rêves. Qu Qu'est-ce qu que tu penses par là Ça veut dire que nous, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans la tête. Oui. Comment il faut faire euh... Voilà, tu vois, les seules possibilités d'expression de l'inconscient sont les rêves, les actes manqués ou encore les symptômes somatiques. Les symptômes somatiques ou les actes manqués, c'est par exemple si on est très... Tu sais, si on est très stressé, on peut tomber oui. malade. Ou si, euh, oui. si on a très peur, on peut tomber malade. Ça, c'est les symptômes somatiques. Mais si, si l'inconscient, il parle dans le rêve, et nous, notre cerveau, il ne s'en rappelle pas. Ça veut dire qu'on a beaucoup, beaucoup de choses dans l'inconscient. Oui. Tu comprends Qu'est-ce que oui. tu penses, toi, de ça est-ce que c'est quelque chose qui nous arrive quand on est grand? Ou est-ce que depuis tout petit, on a beaucoup de choses? Comment tu penses que ça se passe? Euh, une... Je veux dire que quand Yanni nous parle euh, euh, en rêvant, il y a une, euh, la phrase de... de, je, de je veux dire cette phrase, les seules possibilités d'expression de la conscience oui. sont les rêves, cette phrase. Ça veut dire que nous, dans, dans notre inconscient, on a beaucoup, beaucoup d'informations. Mais ces informations, on les a depuis qu'on est petit Ou est-ce qu'on les a en grandissant Comment ça se passe, tu penses Non, euh, euh, je pense que. Je ne pense pas que seulement les rêves, tu penses qu'on a plus d'informations, encore plus dans la conscience que les rêves, hein? Oui, et les rêves ne sont pas toujours vrais pour que ça soit la, la, la seule possibilité d'expression. Je pense qu'il y a d'autres, mais je ne sais pas encore c'est quoi, Yannick. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais je ne crois pas que, que, a, que ce sont les rêves, Yannick. Oui, j'ai compris. Tu penses que euh, les rêves, ça, ça, des fois, ça peut être l'inconscient, mais des fois, l'inconscient, on peut le penser d'une autre façon, sans que ça soit les rêves. Ouais. Oui, tu as raison. Tu as raison, je pense aussi. Je ne pense pas que l'inconscient parle seulement avec les rêves, parce que, par exemple, on a les déjà vu. Les déjà vu, c'est de l'inconscient qui parle. Oui. Est tu bien. vois Quand, autre... penses... Quand est-ce qu aussi on... on pense à l'inconscient Quelque chose de vraiment euh, euh, très, euh, très, commun. Euh, euh, Les très commun. Les souvenirs Oui. Les souvenirs Est-ce que toi, tu oui. te rappelles 24 heures sur 24 de tous tes souvenirs Ou des fois, comme ça, d'un oui, coup hein, Des fois, d'un coup, il y a des souvenirs qui viennent. Euh, l'école tu te rappelles de quelques souvenirs vous voulez dire oui c'est à dire que par exemple le cerveau c'est ce qui a les, ce' qui a euh, les informations euh, importantes de maintenant c'est à dire que maintenant si je te dis pense à quelque chose tu vas penser à quelque chose de maintenant mais des fois tu peux être comme ça sans rien faire et tu as un souvenir qui te vient en tête. Ça, c'est oui. l'inconscient aussi qui te le donne. Oui, je pense que ça, oui. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire tu peux voir, par exemple, un magasin et là, l'inconscient t'envoie un souvenir que tu étais dans ce magasin avec ta copine, par exemple. Oui. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ce genre de choses euh, Oui. Oui, beaucoup. De euh, voir quelque chose et de te dire et de te rappeler oui. un souvenir. Oui, euh, que, que, quand je vois quelque chose, une photo, quelqu'un, il euh, tu as fait un lien avec quelque chose euh, oui. dans ma vie, y a... Oui, voilà, exactement, tu te rappelles du lien. C'est exactement oui. ça. Et donc, ça aussi, c'est l'inconscience. C'est pour ça que moi, euh, je ne suis pas d'accord avec aussi euh, les seules possibilités d'expression euh, de l'inconscience sont les rêves. Non, je pense que... Euh, c'est aussi euh, les, les, euh, les souvenirs. Mais je les souvenirs, c'est ce la mémoire plutôt que, que la Ou ce sont les reliés, ils sont attachés, je pense. Oh là, non. Y a, je pense que quand on se souvient de quelque chose, quand on voit y a une autre chose, c'est plutôt la mémoire. Alors, il y a... De, il y a deux choses. Le cerveau, c'est le cerveau. Le cerveau, il a plein d'informations, plein, plein d'informations. Il y a des informations qui sont très, très anciennes et il y a des informations qui ne sont pas importantes. Pour avoir la place pour les nouvelles informations, le cerveau, il prend toutes les anciennes informations et tous les souvenirs et toutes les informations pas importantes et il les jette dans l'inconscient. Oui, tu comprends Parce que sinon, tu ne peux pas te rappeler de tout. Oui, oui, oui c'est vrai. On ne on euh, peut pas se rappeler de tout, tout, tout, tu comprends Oui, c'est impossible. Impossible, bien sûr, impossible. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'inconscient. C'est-à-dire que dans l'inconscient, on a tous nos souvenirs depuis qu'on est né, depuis qu'on a ouvert les yeux et qu'on a vu. Même si toi, tu ne te rappelles pas parce que c'est trop loin dans l'inconscient pour que ton cerveau euh, y arrive, mais ils sont là. Ces informations sont dans l'inconscient. Oui. Tu comprends Et l'inconscient, oui, ce n'est oui. pas que des images. L'inconscient, c'est aussi l'odeur. C'est aussi... Euh, c'est tout. Oui. Par exemple, tu peux sentir un parfum et tu te dis « Ah, j'ai déjà senti ce parfum. » Oui. Oui. Et oh, entendre quelque chose aussi, le sang. Oui. Oui, c'est comme les bébés. Les bébés, par exemple, ils connaissent l'odeur le, de leur maman. Mais si, par exemple, oui. tu, as, tu as grandi et tu sens l'odeur de ta maman, tu vas te rappeler de son odeur. Oui. Tu comprends? Oui. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les rêves? Tu veux euh... rajouter quelque chose? Non, je pense que non. Ça t'a plu comme sujet Oui. J'ai pris un sujet un peu euh, spécial. <rire> les rêves, oui, peu... j'ai aimé. Oui, <rire> c'est un, un peu spécial, mais euh, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'explications sur les rêves. Et c'est quelque chose qui passe pour tout le monde et pour nous. Exactement. C'est Exactement. Euh... quelque chose qui arrive à tout le monde et, euh, et c'est pour ça. C'est bien.